Bonjour, je m'appelle Benjamin Véron, je suis responsable marketing pour InvaCare en France. Ça fait maintenant 12 ans que j'ai rejoint le service et l'entreprise en démarrant tout simplement par un stage de fin d'études. Le premier, c'est la polyvalence, parce qu'on est constamment finalement en train de s'adapter aux nouveaux projets, aux nouveaux challenges, aux nouvelles opportunités. et de l'optimisme. C'est important d'avoir de l'optimisme dans notre travail parce qu'on est toujours confronté bah, à des nouvelles problématiques. Donc il faut constamment chercher des solutions. Et c'est vrai que les solutions, bah, si on a un optimisme de rigueur, on arrive plus facilement à les trouver. Donc Le troisième, c'est l'esprit d'équipe. Parce que finalement, on est dans une entreprise et dans un service où on n'est jamais seul. On n'est jamais seul à pouvoir finaliser quelque chose. Donc on a besoin de travailler tous ensemble et, et, et d'aller dans la même direction. Donc ça, c'est essentiel. Diversité des missions. On a des missions au sein du service qui sont euh, certes récurrentes, euh, tous les ans on a des choses qui, euh, qui reviennent sur, euh, sur le tapis entre guillemets et puis on a toujours aussi des choses qui sont complètement nouvelles euh, liées à des nouveaux projets, à des nouvelles euh, directions aussi prises par l'entreprise ou à des, voilà, des changements d'organisation donc qui fait que voilà, on a cette diversité euh, qui, est, qui est très plaisante parce qu'il n'y a pas de finalement il n'y a pas trop de, de redondance et de lassitude. Euh, tout simplement, je tournais avec euh, un commercial sur le secteur et euh, on a été du coup au domicile d'une patiente qui était en fauteuil roulant électrique mais qui était euh, ben, cloîtrée chez elle parce qu'elle n'arrivait plus à, à diriger son fauteuil, parce qu'elle n'avait plus la capaci capacité pardon, de, de gérer son joystick. Et au bout d'une bonne heure d'installation avec euh, le représentant avec qui j'étais, euh, on a pu du coup lui installer un joystick sur sa palette et puis euh, bah, ça lui a permis de retrouver toute son autonomie et de pouvoir ressortir de chez elle et le sourire qu'on a vu sur elle euh, en, en repartant ou une fois qu'elle a pu euh, rebouger son fauteuil c'était euh, magique et ça m'a fait tilt et c'est là que je me suis dit ben bah non en fait je ne suis pas juste en train de vendre un produit. je suis vraiment en train aussi d'apporter de, des solutions à des personnes qui en ont réellement besoin et, et de leur redonner de l'autonomie donc ça, ça a vraiment été un fait marquant voilà, et 12 ans après je l'ai encore clairement dans ma tête Je pourrais citer par exemple une devise qui, qui me correspond bien et je pense qu'il correspond aussi euh, au mode de fonctionnement d'Invacare, c'est euh, le fait que seul on va plus vite mais que finalement euh, ensemble on va plus loin euh, et cette devise là finalement bah, c'est un équilibre d'accord, si on fait tout tout seul ça ne peut pas marcher et si on fait tout tous ensemble ça peut pas marcher non plus donc c'est un, un doux équilibre entre les deux mais euh, ça me correspond plutôt bien.